Je suis toujours derrière toi, Palmer. Delta si vous l'avez, delta, delta, allez, il prend la chair. Ah Je sais pas si tu vas pouvoir passer là par là. On peut on peut tampo aussi. Vas-y, si tourne, tourne, tourne, tourne, tourne, vas-y. Euh, fond, le caisse Ils ont des. ils ont effectivement du snipe lourd Ouais mais à force d'avancer on va les faire baisser. on va les faire baisser. On pousse okay, c'est parti. C'est hein, un, peu, peu, ouais, un possible de allez, allez à droite, allez, le on a un ah. non, c'est de, on est parti ah, pour, j'ai mis Alpha acquired. dans le dos de, de pas droit, pour la même. New target acquired. Hein? je bloqué. New target acquired. suis pas de bras, Et tu prends... Prenez masse de LRM, on va pas pouvoir venir je sais vous ce ce que des... vous faites mais... C'est écho au dessus. Moi je suis avec toi. On est très vrai. séparés les gars là, ça va pas du tout. Bah ouais. Je... je sais pas ce qu'elle fait la boule là derrière. Bah nous on est fait, complètement... Ah mais vous vous êtes de l'autre côté hein, si tu Mais ouais mais on, peut, on pouvait pas venir. On va aller le finit, bravo bravo. Et voilà. on passe sur Charlie. Temporiser on va passer devant. Tampon pas pas pas un peu épique. Et puis passe devant, pas grave, trop là. Arrivons. Bon. Ah, il faut faire demi-tour les gars, demi-tour et attaquer eux 5 Ils sont trop nombreux à nous attendre là. Les, les rares qui sont avec moi. <coughs> oh, <coughs> oh, <non. coughs> oh putain, on avait rien à faire. On aurait pu poutrer pas. Ben. Non, mais n'importe ah, quoi. Ah, chassez pas le locuste. <coughs> putain, ça marche. Ah, Epic, non Epic Non Reviens ne, ne regarde, regarde pas courriel. la lumière ah oh, mais joué, ça. Il y a deux thunder te en dessous. Courriel. Ils sont là sur, autour de Charlie. Je plonge sur Charlie. Attends, attends, moi attends, attends. attends. Putain, ok, je plonge sur le suivant. C'est okay, Delta, Golf. Okay. Ouais, Warhawk. Quelqu'un est sur le couille droit avec moi derrière. Target destroyed, oh, putain. new target acquired, right arm destroyed. Ah c'est juste... un truc là. Ayo. Hey, oh le oh, oh, chaperon, oui. sauvez moi. Pas bon, bah bon. Ah oh, putain, vous avez vu juste en passant entre Au fond, au fond, au fond, au fond. Target acquired. Oh oh Tom est juste ici en D4 normalement. Target acquired. Non, je peux rien en D4 pour l'instant. Je me reste Tom il la Je lui tombe dessus. Hein. Au sens propre du terme en fait. Il y en a deux en bas. On a un en bas. New ah, est... Tant Just... qu'il lui est pas en forme. En plus il squat, est... on n'a plus en bas. <rire> Je suis, j'arrive. Le mec vient squatter ouais. dans un mur pour dire sur qu'il est. SRM depleted. Mais vu comment il overforce au twist, il, il n'était pas confiant dans son blindage. Ouais ouais ça se voyait qu'il était pas en forme. Mais... <rire> Au final c'est bien goupillé parce qu'il y a une partie de leur team qui nous a sauté dessus, vu qu'on était 4 Ouais, non, mais on leur est violemment rentré dans la gueule derrière en fait. c'était que que la lance qui a spawné à l'autre bout, là, il y a un des bonnes jaguars. Epic, ça... Ah, t'es tombé. On avance la ligne. rejoins nous dès que tu peux. Est-ce que tu veux que je mette un nu Non, non. On y va, on y va, on y va. Je passe entièrement. La cible sera Alpha, les gars, Alpha. Firebrand. Ah, il faut vite rentrer et puis on rentre, on tire, on tourne à gauche. On s'arrête pas, les gars, on s'arrête pas. Évitez les shutdowns. On continue, on continue. On va tourner de l'autre côté, vous êtes engagé derrière, puis on vous rejoint. Allez, vite fait. Ah, je suis en train de... Allez, les euh, fais all, là, annoncer les targets. Alpha, châssis. Yeah. Fireball. Je le vois pas, c'est Fireball. Cosbanchy, Cosbanchy. C'est bon, je peux tuer le meilleur je monte sur euh, le ok Qu'est-ce qu'il reste Cosbourche mort. Est My god, god. C'était dégueulasse Il y a des corps ah. Il y a les 0 c'est peut-être dégueulasse mais il y a 11 0 ah. T'aveux du gang bang <rire> je Alors je te la mets comment avec vrai, ma capot ou fi filmer le champ de bataille quoi <rire> ou mes lames en fait là j'ai une vidéo où je suis en train de désespérément courir après des ennemis qui n'existent plus quand j'arrive. Je les ai vu tomber tout le monde Oh il est frais lui. Il a pas plus trop de coups est c'est n'importe quoi quand on a tourné à gauche. <rire> n'importe quoi. Du <rire> <rire> Regarde ce qu'il a dit Zortèche. <rire> GG. <Gégé. rire> Bido épique, c'est parti. Allez. On va rusher, on va monter. Mais pas par la rampe, par le, par les cailloux là, ah, par ça. le terrain. Si tu n'as pas de jump jet, amusez-vous. Euh, c'est la rampe. Ah, une espèce d'enfoiré de rêver, Tu dois passer, on en s'en ah, normalement, il n'y a pas de feu. Bah Attention, on peut aller là bien moi je monte en, en, en là. En non, en bah non, justement, c'est... Il y a la rampe sur, la sur le terrain. Allez, on y va, on y va. Ah oui, voilà. Bascule à gauche Non, non, pas de feu, pas de feu. Ok, feu, feu. Oh putain. Cib Oh peu importe là. Alpha, RS. Oh, ouais, moi je vais chercher ce putain de LRM. Il est où Il est où Ouais, Pas le chercher, il a passé la passe. Ah <coughs> oh, merde, putain. Là, on a absolument du pas du suivi, c'était stupide. Enfin, allez, on, on est tout seul là. Donc, je suis quoi, quoi. Si bah je suis sûr ah, c'est un striker. Vous avez mieux Charlie au-dessus Je suis en train d'essayer de, de Passez la Mais passe, allez en V5 si vous voulez, les gars. J'ai essayé de lui se faire le LRM et c'est fini. Mm. Mais ils sont deux mm. sur la passe-là. Deux ou trois. pas moyen à chaque fois que je suis me pencher. Euh, un fort fort qui est au-dessus. Il y a deux humains sur la base. Non, non, mais au-dessus sur la colline, au-dessus de vous. Il est de votre côté. Ouais, on est en bas là. Il y a des chibos molleurs en bas. Désolé. New target acquired. Oh, c'est bon ça ouais, ils en vont pas mal contre Oh ouais, je vais aller avec toi, en, en, en temps de après. vous <mix> montiez, quand même, hein. Mais vie, mais merdique, hein, Clairement. <rire> en marche arrière, j'ai pas assez de patates que vous voulez. jeter. 4 encore bien en forme. attendez, c'est pas fini. Oh, dors, ils, ils fiers, quoi. <rire> c'est énorme. Ah voilà, bah c'est le terme... <rire> c'est Ouais, Oui, mais les, les Ben Jaguars, c'est... C'est à des points non haut en fait. New Target, acquired. Alors, non, il y a l'homme du match. Je crois et je regrette parce que c'était... Putain les gars. Il y en a 5 qui ont passé un très mauvais moment, mais les autres, ça s'est bien passé visiblement. Mais c'est <rire> incroyable, hein Mais alors, les premiers qu'on c'était vraiment putain, un mec. mauvais moment. Ah bah... Ah, j'ai fait 36, voir. mec, je suis même pas arrivé à porter, Je ouais. <rire> ouais, suis arrivé juste après, j'ai réussi à coincer le LRM. Et... Ah, j'ai bon, fait 64. Ah oh. oh, putain, Le temps que vous grimpez là. Et nous les gars, euh, la lance Charlie, on essaye de pas trop euh, courir partout comme des poulets sans tête, d'accord On reste ensemble comme ça quand on croise un mec, un mec on lui met une bonne alpha. On va partir côté gauche là, les gars, hein, on, ouais. on est agressif j'ai dit. Prends par l'extérieur, hein, plus extérieur ça limite le nombre de cibles hein. Du coup, t'as un focus plus simple bah, J'en veux un ouais, qui arrive ouais. Alors, Si vous voulez vous caler par là On se fait une petite killbox ici là Je vais me mettre au milieu Ok on est avec vous ça arrive en masse, hein. c'est genre tout oh, le rétip, je sais en ouais, raid, je Vous êtes là ah, ouais, On va essayer de ouais. faire quelques échanges là. Ah, jeune mis un petit peu. Avec, on, va, on, va des on va pousser, on va pousser, on va pousser, on va pousser. Attends, toi, un, je vais mettre une petite... 2, ouais, si, okay. un. on pousse, on pousse. Tu vois un crabe, je pense. Une crabe, bravo. Down. Suivant ma stog sur la droite. Wild. À droite. Fox Crab. Je, je, je je, je pour ceux qui le voient, euh, India on découpe le bras. Oh god uh, Warhawk dans le bâtiment. Putain on l'a tué mec. Hein. Retourne sur course, le On arrive, on arrive. Je le vois. Il y a un Warhawk golf. Ouais on est dessus, on est dessus, mais il bouge pas. Pas une raison pour pas tuer. A hein. gauche c'est quoi <rire> Atlas, oui. est là, Atlas Kilo. New target acquired. New target acquired. Oh le Jagger, shut down! New target acquired. T'es résistant, tu es Jagger, le Jagger. Quoi? New target acquired. New target acquired. Oh my <laughs> God. Surprise, surprise <rire> Putain, les pauvres. Putain, les pauvres. Oh, les mecs, ils ont rien compris, quoi. Ah, c'est un piqué. Ah, oh, le premier crabe, on vient tous envoyer une rafale, il bah, est deux. Ouch. Oups. Bah, c'était brutal. C'était bizarre, cette image du dragon qui était collé derrière le... ...le somme. <rire> C'était pas mal là, on, vous êtes bien tous calés quand on a poussé, on a fait un, un beau, un très beau push, le gars je suis sûr il savait plus du tout quoi faire. Le King Crab oh, il ah il oui, oui, était perdu. C'est marrant, c'est la deuxième partie de suite où on a un mec avec nous qui fait zéro dégâts. <rire> <rire> à suivre. Perdu. Par contre le Urbi nous, Ur nous a vu donc on va abandonner mon idée. Okay, Sur Alpha. Voilà. Ah oh, putain Demain, un truc. Les gars. Suivez moi les gars, suivez, suivez. Serrez les fesses. On va aller vers entre B2 et B3, ok On va essayer de passer. Moi je veux qu'on aille chercher l'Ibonne Jaguar qui a double de gauche là, là, là oui, d'accord. Tu... Il y a même un dragon là. Allez on rentre et on va on pousse même sur A2 hein si c'est.. Eh les gars les gars, tournez à droite, tournez à droite Oh, on a... Pourquoi vous êtes sur les Non, vous, êtes... vous vous plantez les gars, c'est pas grave. On, a... on abandonne la strat du okay. début, faut okay. se battre là, faut okay. se battre. On pousse sur B3 côté héros. Ha... En hauteur, en hauteur, allez, allez, allez, les Warok. C'est parti. Celui qui a 2 AC20, écho. Plus de monde. Il est mort. Est tombez pas, mort. Ne tombez pas, ne le suivez pas. Ton Ebon est, est, bon, est là. Bah, merde dans le cul. Oh, on regroupe avec les alliés Allez, on avec on les alliés, on peut tomber. Ah, merde. Ouais, c'est pas grave, c'est le petit Orbi on vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Déjà dégage, Kilo, voilà, c'était lui que je veux qu'on tue. Kilo, le Ebon. Ça marche. Moi je vais crever donc, voilà. Le Kilo, on dirait le Catafract. Et après très vite le Blackjack parce que ça fait beaucoup de dégâts les Blackjack. Alpha Timber tout neuf, c'est bon. les gars, il y a de l'avantage et tout là. Et puis, il y a e là, Il n'y a plus d'avantages tant que ça. On Et vous avez un pote qui chasse l'urbanier, c'est là. Vous pouvez en profiter pendant bon, que les alliés le dessus. Tout le monde chasse l'Urban, mec, c'est ouf. D'ailleurs, où le ce fait un le Oh, le Blackjack oh, Black ai Putain, je l'ai gardé. Il s'en sort bien, oh, lui, on l'a vu à chaque fois et à chaque fois. le mitrailleur putain on est ouais, encore ouais. tous morts Ouais on est, est tous morts C'est un problème sur cette map un Crimson c'est la map où on meurt tous mais on la gagne Bon c'est quand même super séparé Bah c'est bien la question Ouais Mais c'était pas clair Ouais c'était pas clair Ouais c est... C est cool. on a permis à nos alliés tu vois de tirer tranquille sur un urban mec ben, nos alliés je pense qu'ils ont vu toute la team ennemie qui nous chassait Donc ils ont ouais. dû voir plein de cul oui, euh, ils ont utilisé plein de monde dans le dos, je pense ça